Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinar où nous allons aborder ensemble les call to action, euh, du coup, ce qu'on appelle euh, vulgairement les CTA également dans notre jargon. Donc, ce sont les appels à l'action sur votre site web. Donc, comment bien les définir et, euh, et, et quelles sont les bonnes pratiques, les bonnes règles à mettre en place. Si on reprend euh, notre saison, on est parti sur l'idée de, de voir comment fonctionne votre site web, est ce qu'il répond à vos objectifs, le persona, quelle est votre cible idéale, ensuite la promesse de valeur, qui est vraiment du coup ce que vous voulez proposer à votre internaute en face, ce que vous voulez qu'il comprenne de votre offre rapidement. Et donc la phase suivante qui est notre épisode d'aujourd'hui, qui est vraiment le call to action, donc l'appel à l'action, c'est-à-dire qu'il a compris votre offre rapidement, elle répond à ses envies, à ses besoins. Étape suivante, le faire acheter ou le faire en tout cas aller plus loin. Donc, bonjour à tous et bienvenue. On est parti. 20 minutes, Max, questions-réponses pour finir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez directement les ajouter dans l'onglet questions sur votre droite et nous y répondrons à la fin. On les reprend toutes une par une. Alors, qu'est-ce qu'un call to action c'est vraiment l'appel à l'action. Il doit inciter l'utilisateur à effectuer une action très précise, comme une inscription ou un achat. C'est lui qui va permettre d'améliorer vos taux de conversion et surtout augmenter vos revenus, puisque vous êtes sans, euh, certainement euh, au courant de certaines stats sur votre site. Vous voyez un certain trafic arriver sur votre site web. Donc, et vous, vous pouvez voir, soit euh, qu'il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de remplissage de votre formulaire, vous allez voir que, tiens, votre, votre page contact a été vue 100 fois et qu'il n'y a eu que 10, 10 demandes de contact. Donc, vous avez un taux de transfo qui est de 10%. et bien, euh, comment faire pour améliorer cette prise de contact-là Comment faire pour avoir plus de personnes qui vont jusqu'à la page contact également et bien, le call to action va vraiment faire en sorte que les gens aillent plus loin et valident leurs actions. Ça peut paraître anodin, mais c'est euh, vraiment un élément important. Dans un site web. Alors, voici plein d'exemples. Euh, clic ou pas clic, est-ce que ça vous donne envie, est-ce que ça vous donne pas envie? Ça, c'est l'appel à l'action très courant qu'on va trouver, euh, avec juste le, le, le, le, le la forme de bouton, le titre, voire dans une couleur avec le fond coloré et euh, l'écriture. Si vous regardez tous ces appels à l'action, il y en a certainement qui vous donnent plus envie de, de, que d'autres euh, d'y aller. Euh, L'avantage d'ajouter, par exemple, ici, vous voyez bien euh, le, le picto d'imprimante, eh on va directement euh, voir et euh, comment dire, montrer euh, qu'on va parler de l'imprimante, montrer qu'on va être sur une action qui va être certainement imprimée. Et donc, dans le même fonctionnement, quand on voit un petit panier, on va certainement être dans l'action d'être acheté. C'est-à-dire que sans lire le texte, vous allez comprendre l'action. D'où l'intérêt par exemple du picto. Ou alors, commencez maintenant, la flèche sur la droite vous fait tout de suite comprendre qu'il va se passer une action à suivre. Alors que quand vous voyez des boutons de cette manière-là, vous ne savez pas exactement ce qui va se passer. Est-ce que c'est le site qui va charger, continuer à charger Est-ce que vous allez être redirigé vers une autre page Bref, on n'a pas toutes ces infos. Et puis un petit clin d'œil à CoClap vers l'infini et l'au-delà, et au-delà, <rire> qui a fait un super Picto, un super CTA sur son site. Quelques fondamentaux. Euh, ça doit être bien visible, concis. Ça doit être adapté par rapport à votre support, que ce soit sur téléphone 1 ou Orgy. Ça doit être euh, rapidement identifiable, c'est-à-dire que de la couleur doit ressortir. Euh, et ça doit être cohérent aussi avec votre contenu et toute votre marque. Ça doit être dans un endroit stratégique, il ne faut pas le cacher il faut qu'il soit bien en évidence. Avoir un verbe d'action dans la mesure du possible et euh, montrer une utilité euh, pour l'internaute. Bien évidemment, faut il faut qu'il soit cliquable. Ça arrive qu'on arrive sur des sites où le bouton n'est pas cliquable, ou ne fonctionne pas. Alors, en pratique, bah, il faut qu'il corresponde aux attentes de votre cible. OK, ça c'est vu. Qu'il accompagne votre promesse de valeur. Donc, faut il faut qu'il soit vraiment en raccord avec le contenu vu juste avant. Et qu'il coïncide avec euh, vos objectifs. C'est-à-dire que euh, si votre objectif, c'est de vendre, il ne faut pas que vous mettiez un CTA, un appel à l'action, qui soit euh, « nous suivre sur Facebook ». Ou alors même, et c'est une, une erreur assez récurrente, sur un site e-commerce de voir euh, les boutons réseaux sociaux type Facebook, Insta et autres, euh, en, en zone supérieure haute euh, du site, et du coup qui donne plus envie d'aller sur Facebook, sauf que l'internaute quand il va aller sur Facebook, parce que le bouton est souvent coloré et se voit bien, Lorsqu'il va aller sur Facebook, il va aller naviguer, là, il a une notification, euh, il y a tonton Jean-Claude qui envoie un message, après, il va plus en paul, et après, ça va, et puis finalement, il est parti, il a quitté votre site et vous avez perdu votre internaute. Donc, l'appel à l'action, il doit être défini sur ce que vous, vous voulez qu'il fasse, c'est-à-dire acheter votre produit ou service, demander une info, récupérer des infos, en gros, faire travailler le site pour vous, ce qui est vraiment l'objectif. Un call to action, ça se teste et ça s'optimise euh, il peut être intelligent, c'est-à-dire que automatiquement le contenu. Alors là, il faut avoir les outils qui vont en face, euh, ce, ce qui est possible, euh, mais il peut être intelligent dans le sens où, si la il détecte que la personne est déjà abonnée, par exemple, il va proposer autre chose. Plutôt que je m'abonne à la news tard, il va proposer de découvrir autre chose. Il peut être également euh, intelligent dans le sens où on peut récupérer, par exemple, le prénom de la personne, si elle s'est déjà inscrite ou si elle est client. Et du coup, on peut dire. Euh, Bonjour Frédéric, dans un, dans un call to action ou dans un, dans un contenu, bah, on peut également rajouter euh, cette indication dans le bouton. Ça se teste, c'est-à-dire que la couleur rouge n'est peut-être pas la bonne couleur, la couleur orange non plus. Il faut savoir que, euh, que Google, pour tester son, le fameux bleu du champ, quand vous faites une recherche sur Google et que vous vous avez tous les liens qui tapent qui sont bleus, ils ont testé énormément la bonne couleur de bleu qui a explosé leur chiffre d'affaires derrière. Donc, c'est une teinte qui vaut plusieurs millions ou plusieurs milliards même d'ailleurs de, de dollars puisque c'était une très fine nuance de bleu qui a fait la différence. Donc, ça se travaille et ça se recherche vraiment. Euh, comme le orange de, des boutons euh, sur Amazon, ils ont vraiment été recherchés, travaillés dans ce sens-là. Et ça arrive encore d'ailleurs, qu'on peut voir des tests puisque vous n'avez pas toujours le même bouton qui s'affiche que celui d'habitude. Et vous pouvez également l'animer, c'est fortement conseillé, euh, comme ici, soit avec un gif sur le côté, euh, soit quand vous passez la souris dessus, on va regarder tout ça après. Et vous pouvez l'associer bien évidemment avec un, un élément d'urgence, euh, ou en tout cas donner euh, l'envie d'aller plus vite. On passe directement aux bonnes pratiques, c'était la phase théorique. Donc, petit schéma à chaque fois, le call to action, il doit être de couleurs et tailles différentes pour le mettre en avant. Donc vraiment, si votre couleur première, c'est le gris, n'importe quoi, ou le bleu pour nous, votre call to action ne doit pas être forcément bleu, sinon il ne se verra pas. Il doit vraiment ressortir. Et vous avez le droit, c'est vraiment même conseillé. vous avez le droit de tester des couleurs qui n'ont rien à voir avec votre charte, comme le orange sur un site bleu et blanc, le orange a le droit d'être présent puisque c'est pour l'appel à l'action et qu'il doit ressortir. Donc, pas de crainte à avoir, ça se teste, ça se met en place. Le call to action sous forme d'avantage. vous avez une offre et l'avantage ici, c'est lire plus. Bon, clairement, ça ne fait pas rêver. Alors qu'ici, c'est commencer à économiser ou il faut que ce soit en rapport avec le nom de votre offre et donc votre promesse de valeur hein, puisque là, c'est un peu l'idée de la promesse de valeur. Donc, si vous avez une promesse de valeur hyper convaincante qui est euh, recevez tous les mois un super café fin et vous faites lire plus, bon, ça ne fait pas rêver. Donc, abonnez-vous maintenant. Euh, découvrez votre premier, votre premier café dans 5 jours. Ça peut être ce genre de choses. Également, appliquez la règle des 1 à 1. Donc, c'est une astuce. C'est une seule propos de valeur, un message clair et un seul call to action. Donc là, par exemple, sur cette promesse, un bouton s'inscrire, un bouton essayer la démo. Ça fait quand même deux types de boutons. Quel bouton vais-je prioriser Quelle action vais-je prioriser Alors que là, on est vraiment sur commencez maintenant. Application pour organiser facilement votre journée. Commencez maintenant et obtenez trois mois d'essai gratuit. Alors que là, il y avait vraiment obtenez trois mois d'essai gratuit ou prenez rendez-vous avec un de nos experts. Donc ça, ça se demande, ça incite l'internaute à se poser des questions. Si vous lui s'il doit trop réfléchir et se poser trop de questions, bah vous diminuez forcément votre taux de transfert. La, la bonne pratique qui aurait pu être mise mis en place ici pour donner une astuce, ça aurait été, à la place de s'inscrire, ça aurait été « Commencer maintenant euh, ». Et ici, on aurait pu demander, euh, demander une démo ou demander un rendez-vous ou euh, prendre rendez-vous avec un expert. Mais dans ce cas-là, ce bouton-là, il aurait dû être d'une couleur différente, il aurait dû être en blanc, fond blanc, et peut-être le contour bleu et le titre bleu, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être prioritaire, il ne doit pas se voir vraiment, il est là juste au cas où si le premier ne répond pas vraiment. Donc, également, pas plusieurs fois le call to action sur la page, ou en tout cas euh, pas de manière euh, mal faite, c'est-à-dire exactement ce, ce schéma-là. Euh, c'est-à-dire que là, vous pouvez ajouter, c'est un petit détail important, mais votre internaute, il va chercher le bouton. Il va chercher l'étape suivante. Donc, vous pouvez lui faciliter vraiment le cheminement. Là, déjà, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a un espace assez important. On le réduit cet espace. On colle le plus possible le bouton pour avoir besoin de descendre le moins possible. Et on peut se permettre d'ajouter, de, de rajouter en fait le, le, le call-to-action, qui est exactement la même chose, d'une couleur éventuellement différente pour lui donner encore plus de force. Euh, encore plus haut dans la page pour que l'internaute aille plus vite. C'est une astuce et franchement ça se teste, ça c'est safe. Une autre très très bonne pratique, faire en sorte que, alors déjà que quand on scroll sur le site, euh, le bandeau reste présent, mais en plus de cela, qu'il change de couleur au scroll. Donc ça c'est un, un use case, une, une, une astuce vraiment top à mettre en place, qui permet vraiment de remettre en évidence le bouton que l'internaute aurait oublié en fait, dans sa navigation. Toujours l'appel à l'action au-dessus de la zone de flottaison, je m'explique, euh, quand vous êtes sur la page d'un site et, et que vous devez défiler dans ce site, euh, tout, ce qui, tout ce qui apparaît en dessous de votre écran, en fait, tout ce que vous ne voyez pas dans votre écran, s'appelle la ligne de flottaison. C'est-à-dire que là, clairement, on est sur un article, L'article est forcément long, et du coup, il faut que je scrolle, il faut que je descende pour aller voir le contenu de cet article. Et l'appel à l'action n'est pas visible dans ma zone de flottaison, donc dans toute ma partie visible sur l'écran. La best practice à mettre en place vraiment ici, c'est de faire en sorte que votre appel à l'action soit directement visible, tout simplement parce que l'internaute ne, ne scrolle pas toujours, et surtout parce qu'il ne faut pas qu'il cherche trop. Utilisez deux mots seulement donc un mot d'action composé, c'est-à-dire que là, inscrivez-vous maintenant et accédez à toutes les fonctionnalités, plus un essai de 30 jours et un échange gratuit avec un expert. Voilà, enfin, ça c'est un, un appel d'action qui est vraiment beaucoup trop long. Il faut trop réfléchir, il faut trop lire. Euh, en plus, ça va être moche sur mobile, ça ne va pas apparaître comme il faut. S'inscrire maintenant, c'est fonctionnel, c'est efficace. Il euh, n'y a pas besoin de réfléchir. Lui donner de l'espace. Il faut que votre. Appel à l'action, respire, ça c'est important aussi. Ne le noyez pas dans votre contenu. Ne faites pas en sorte qu'il soit vraiment piégé dans le contenu et très dur à voir. Donnez-lui de l'espace, donnez-lui de la liberté autour de lui, pour qu'on puisse vraiment l'identifier et le voir. Vous le mettez en évidence, en fait, c'est surtout pour le mettre en avant. Il faut aussi qu'il soit intéressant et convaincant, c'est-à-dire que Là, c'est la petite pop-up, euh, avant de partir, voulez-vous euh, découvrir nos dernières nouveautés Non, oui, Bon, bah clairement, je, euh, je m'en fous, comme notre envie. Je fais ni non, ni oui, je me casse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on met cette petite flèche. Euh, avant de déco... Alors qu'avant de partir, euh, voulez-vous découvrir nos dernières nouveautés Pas maintenant, montrez-moi. Ainsi, déjà plus à l'action, ou en tout cas, montrez-moi. Tiens, ça veut dire qu'ils vont me montrer quelque chose d'autre, peut-être, d'un petit peu plus pertinent ou différent. L'effet ombré, c'est vraiment plutôt qu'avoir un bouton plat, un design plat, vous pouvez mettre une petite ombre derrière, elle peut être très très légère, mais elle va apporter plus de visibilité à votre bouton, un vrai bouton, visible, et du coup, euh, va le faire ressortir encore plus. Ajouter une flèche, si c'est suivant, ben autant mettre la flèche pour montrer que ça va être l'étape d'après. Ça peut être une flèche, mais en fait, ça peut être n'importe quel picto. L'idée, c'est que la personne puisse comprendre, euh, sans lire, que c'est une action. Et que cette action va répondre à son besoin. Si on reprend l'idée de l'imprimante, du picto imprimante, on sait que ça va être pour imprimer. On n'a même pas besoin de dire euh, le, le texte qui va être imprimé, on sait que ça va être pour imprimer. Le bouton panier, on sait que ça va être pour acheter. Donc, le plus possible, associer un bouton à un picto. Faire en sorte qu'il euh, y a un over, c'est-à-dire que ça change de couleur quand on passe la souris et quand on clique. Donc, ça permet vraiment de montrer qu'il y a un appel à l'action et l'effet le, le, qui s'affiche quand on clique dessus permet de montrer que mon appel à l'action a fonctionné puisque ça arrive aussi qu'on euh, ne sait pas s'il a fonctionné. Voilà. Que ça a ajouté le produit pas de Petite astuce également, de mettre une flèche qui qui pointe vers l'appel à l'action. Il euh, ne faut pas en abuser, il ne faut pas que ça soit trop grossier ou que vous en fassiez de trop. Euh, mais ça peut être délicat, ça peut être euh, assez efficace et du coup, ça permet vraiment de montrer à l'internaute ce qu'il doit faire sans qu'il se pose trop de questions. C'est une bonne pratique à mettre en place qui fonctionne assez bien. Autre possibilité, euh, assez dur à mettre en, en, en phase en fait assez dur à mettre en place euh, sans que ça fasse soit euh, moche ou trop trop en noir justement euh, Mais c'est dans l'idée ce qu'il faut retenir de cette astuce c'est qu'il faut conduire il faut conduire la lecture. Donc souvent euh, ce qu'on qu va voir sur un appel à l'action c'est que bah, je vais vous montrer des exemples mais le contenu il est, il est très souvent aligné à gauche. Euh, et l'appel à action en bas à gauche. Et du coup, c'est vraiment une lecture euh, un peu en entonnoir, entonnoir sur le côté, pas comme ça. Donc voilà pour ces bonnes pratiques. C'est vraiment les bonnes règles à respecter. Il euh, y en a, y a plein d'autres petites astuces ou euh, aux fonct fonctionnalités ou petits plus à, à mettre en place. Mais si vous arrivez vraiment à respecter le fait que votre euh, appel à action soit visible dès qu'on arrive sur le site, compréhensible et qui donne envie, avec un petit victo euh, qui fait comprendre rapidement euh, son objectif, ça match, ça fonctionne plutôt très rapidement et ça donne vite envie d'aller à l'étape suivante. Voici un exemple de bouton sur une pop-up. La pop-up c'est la petite fenêtre qui s'ouvre quand vous arrivez sur un site. Donc là c'est clairement une image, mais vous avez du coup vu que c'est une image et qu'on ne peut pas euh, faire d'effet dessus. Ils ont fait un petit décalage comme ça derrière, permettant de montrer que c'était un bouton commandant. Voilà, c'est un petit effet visuel, c'est une petite astuce qui fonctionne assez bien. Ça peut être avec un GIF. Euh, merci Greg pour cet exemple. Euh, qui, euh, qui va être animé. On voit également le bouton « Je veux ma box », donc je, « Je veux passer à l'action ». Et euh, petite astuce aussi encore, c'est-à-dire que, que ce soit sur celui-ci ou l'autre, finalement, toute l'image est cliquable et apporte euh, et amène directement vers le bon endroit, puisque euh, beaucoup de personnes cliquent un peu n'importe où et pas que sur le bouton quand c'est une, une, un en 40. Euh, exemple d'un CTA du coup sur une fiche produit. Ici, un casque anti-stress minimum. Mine. On voit le prix, on voit « j'ajoute au panier »,« commander par téléphone », donc l'action prioritaire, c'est quand même « j'ajoute au panier ». Petite euh, plus qu'on pourrait faire, c'est « ajouter le picto », puisque là, on, on comprend rapidement du coup, que par, grâce au, au bouton euh, « picto de téléphone », on voit que c'est l'action de téléphone. Et sur le côté droit, ce que vous pouvez voir, c'est que quand on va descendre sur cette page, euh, sur mobile par exemple, hop, il va y avoir le bouton qui va s'afficher en bas, qui est « commander ». Euh, alors là pareil on pourrait ajouter le picto et puis un verbe d'action un peu plus poussé. Euh, commander mon, mon, mon casque Millow Mind. À voir. On ne peut pas faire trop long parce c'est sur mobile, donc c'est très limité. Mais euh, on peut travailler peut-être un appel d'action un peu plus poussé aussi. Euh, ici, coaching formation, hop, il a sa promesse mmh. de valeur, bah, sa façon d'apporter sa hein, promesse de valeur pour diriger un manager. Qu'est-ce que vous en apprendrez Vous allez convaincre un. Hein son appel à l'action, prendre contact, c'est le seul, c'est l'unique, il est visible, on ne se pose pas de questions. Et euh, son deuxième appel à l'action, dans ce cas-là, très discret, c'est découvrir les conseils gratuits d'experts. Donc ça, c'est euh, une astuce que je propose, que je, et que je peux préconiser assez régulièrement. Quand, euh, quand votre contact n'est pas prêt justement, ou votre team n'est pas prête à passer à l'action immédiatement, et que vous voulez faire ce qu'on appelle du leader seuring donc, ça veut dire qu'elle va avoir des infos sur vous, qu'elle va s'informer à fond avant de vous contacter. Ça, c'est un autre exemple, toujours sur son même site, d'ailleurs. Sur le téléchargement d'un e-book, ce que j'aime beaucoup ici, ce qui a été respecté, deux mots, lire gratuitement, un, une légère ombre derrière, et, euh, et verbe d'action. Donc, voilà. ça respecte les, les prérequis. Ici, vous avez votre promesse de valeur. Apprenez de manière conviviale, amusante, engageante. Entrez dans le studio. Et du coup, vraiment, cet appel à l'action avec un over, on passe la souris dessus. Evernote, inscrivez-vous gratuitement. C'est l'appel à l'action prioritaire qui est envoyé. En haut, on a un œil qui va toujours regarder dans cette diagonale-là. On va très, très rapidement regarder ce qui se passe en haut à droite d'un site. C'est vraiment fait pour vous attirer. C'est une logique, c'est une habitude d'aller regarder tout ce qui se passe à droite. Et du coup, euh, on va voir que le deuxième appel à l'action s'est téléchargé, mais qu'il n'est pas mis si en évidence que ça, puisqu'ils auraient pu le mettre en vert avec écriture blanche. Là, ils ont mis en contraste inversé, euh, plus un deuxième qui est vraiment se connecter, qui est l'habitude de l'internaute, puisque le premier truc qu'il va aller faire, c'est se connecter, quand il est client déjà internet. Donc s'il y a bien un appel à action qui est gros et qui est mis en avant, c'est s'inscrire gratuitement. SMERL, l'appel à l'action qui, qui est le plus visible, eh ben, c'est même pas aller à la boutique, c'est acheter. Alors que pour moi, ici, ils auraient dû travailler cet appel à l'action de la même couleur que acheter. Et euh, aller à la boutique, ce n'est pas un, un appel à l'action qui fait rêver. Du coup, on aurait pu faire quelque chose du, du genre obtenir mon smurl, obtenir mon compteur. Euh, ça aurait été une, une action un peu plus poussée, en tout cas plus engageante. Aircall, et c'est gratuit. Et on retrouve exactement le CTA également ici. Donc quand vous allez être sur le site que vous allez scroller, donc descendre sur ce site, vous allez retrouver en fait cet appel à l'action qui va rester fixé et c'est gratuit. On aurait pu mettre une durée puisque c'est un essai gratuit de combien de jours ça m'intéresse quitte à faire un essai faut que je sache combien de temps j'ai devant moi pour faire l'essai mais en même temps c'est pertinent de pas toujours mettre le temps parce que si vous mettez 14 jours vous dites oh non j'aurais pas le temps de tester en 14 jours voilà, c'est un peu ce genre de choses faut tester season avec les plats préparés je découvre petite astuce qui aurait pu être mise en place une légère ombre, même si ça ne respecte pas du tout le la charte parce qu'on voit qu'il n'y a aucune ombre nulle part, mais une légère ombre très discrète aurait pu faire le, le petit plus. Ce qui n'a pas été respecté si on voit qu'il y a une toute légère ombre ici. Euh, et peut-être un, une flèche, un picto, un élément engageant. Trello, inscrivez-vous, c'est gratuit. voilà. On a compris, euh, c'est pas complexe, je mets mon mail, je m'inscris, c'est gratuit, c'est fini. C'est vert, c'est la seule couleur verte de tout l'environnement, et le vert est un très, très, une très bonne couleur pour les appels à l'action. SLCE, ici, vous avez un choix à faire en, fait, en fonction de votre osmoseur, mais du coup, la cible étant les... Intéressé par les fiches techniques directement des produits, je consulte la fiche technique du produit qui m'intéresse. Je ne perds pas de temps, j'y vais direct, puisque le seul truc qui m'intéresse, c'est la fiche technique de ce produit. Upspot, en savoir plus, Regardez la vidéo. Très simple, pas très, euh, pas très engageant, en savoir plus. Euh, Regardez la vidéo ou non plus, mais en même temps c'est associé quand même pour une productivité optimisée donc je comprends que si je vais en savoir plus c'est pour une productivité productivité améliorée et optimisée après ici on peut voir deux autres cta accéder à mon compte toujours l'espace login qui est en contre couleur et faites vos premiers pas lancez-vous donc là c'est un appel à l'action qui peut être sympa aussi et qui est sympa à travailler Hop, faites vos premiers pas ça veut dire que c'est pas trop complexe Les épinglés, on a deux appels à l'action différents. Un qui est voir l'agenda. Activité, voir toutes les activités. Donc celui-ci pourrait être travaillé sur toutes nos activités, peut-être à retravailler, à reformuler. Euh, ça peut être une astuce à voir. Voir l'agenda, bah, clairement, on pourrait rajouter un petit picto d'agenda qui, qui permet de, voir, de faire comprendre très, très rapidement que c'est l'agenda sans avoir besoin de dire. Houston, protégez votre organisation avant, pendant et après une crise. Échangeons 15 minutes, c'est un appel à l'action. Vert, donc c'est quand même dans la charte, euh, dans le respect, mais c'est visible. Contre couleur, en savoir plus. Limite, celui-là est plus visible que le, que le vert, puisqu'il est blanc, et ressort beaucoup. Échangeons 15 minutes, peut-être qu'on aura pu mettre un téléphone, un picto à côté, pour dire que c'est vraiment un échange téléphonique. Et en savoir plus, euh, ça aurait été plutôt découvrir la solution ou, ou quelque chose de plus engageant aussi que juste en savoir plus. Donc, si on voulait améliorer ici, on pourrait mettre un picto de téléphone, échange en 15 minutes, et le, en savoir plus, le mettre en texte dessous, qui est découvrir la solution. Et comme ça, on priorise vraiment, vraiment l'échange en 15 minutes. Vista conseil, expert comptable, leur promesse, prenez rendez-vous avec votre expert comptable sous 48 heures, donc l'appel à l'action, prendre rendez-vous en moins d'une minute. Objectif, donner envie de prendre un rendez-vous en moins d'une minute, puisque ce n'est pas complexe. Ça peut être également retravaillé en ajoutant une ombre, ça peut être également ajouté en, en, en, avec un petit picto d'agenda, de, de, de qui, fait, qui fait comprendre rapidement que c'est de la prise de rendez-vous, ou euh, un picto d'horloge pour montrer que c'est rapide. Ça, c'est une astuce. Alan, simplifiez-la vous la vie, commencez avec Alan ou découvrir les offres pour ceux qui se posent des questions. Mais commencez avec Alan, on s'inscrit et c'est fini. Voilà pour les petites études de cas ou les petits exemples. Et je vous propose du coup de reprendre notre, notre, notre client, le café qui fume, et de continuer. Donc, pour rappel, il y avait un, un, un particulier en tant que prospect, donc c'est euh, Henri et Henri, on lui avait fait une promesse qui était un espace dédié au café fin, et du coup, on appelle à l'action, ce qu'on peut proposer, découvrir nos cafés fins avec un petit picto, un, une ombre, et puis bien sûr, un effet quand on va survoler. Pour le dirigeant d'entreprise, eh bien, on peut faire un café d'exception livré au bureau tous les mois, tout simplement, voir nos offres d'abonnement, ou alors... Offrez à vos clients et vos collaborateurs un café fin d'exception, donc demandez une estimation gratuite. Voilà des astuces et ce qui peut se mettre en place. Est-ce que vous avez des questions Dites-moi tout. Alors, Joanne vous propose d'aller directement pouvoir vous inscrire à l'étape suivante, donc vendredi, qui sera l'expérience utilisateur, donc faciliter la navigation de vos clients, cest Qu'est-ce qui se passe sur votre site C'est-à-dire que s'il n'appuie pas sur votre appel à l'action, comment est-ce qu'il va se renseigner sur votre site Comment est-ce qu'il va découvrir et lire votre contenu Sinon, Quelle page est-ce qu'il va aller voir et tout ça. Oui, Fred, on a eu des questions. Du coup, Première question de Tatiana. Euh, est-ce plus pertinent d'employer la première personne du singulier Donc dire « acheter » ou écrire « j'achète » dans le bouton d'action Merci Tatiana pour cette question. Alors, employer la première personne du singulier au lieu de acheter, écrire j'achète. C'est une très bonne question et en fait, ça se teste. Euh... Moi, pour l'avoir testé sur les, d'avoir testé les deux cas, j'ai pas de, j'ai pas de préconisation. En fait, ça dépend si, euh... par exemple, vous faites du, vous vendez du coaching. C'est très personnel. Et ce coaching étant très personnel, ben je vais l'acheter et je vais plutôt passer à l'action en tant que je vais faire un effort parce que j'ai besoin de faire un effort. Et là, je mettrai j'achète. Ou euh, je passe à l'action. En fait, je travaillerai de cette manière-là, euh, plutôt qu'un simple acheter. Par contre, sur un site marchand, ajouter à mon panier, acheter, c'est quelque chose que je, que je laisse généralement, euh, mais c'est clairement quelque chose qui peut être testé. Alors, Une autre question, Fred, euh, faut-il utiliser toujours le même texte pour un call to action ou varier les accroches C'est bonne hmm. question aussi. En fait, vous pouvez tester différentes accroches. C'est. faut pas qu'elles soient trop différentes si elles amènent vers la même page. Ça, c'est important. C'est-à-dire que, euh, je, je montre un, quelque chose de tout bête, mais... Euh, il ne faut pas qu'il y ait 30 jours d'essai gratuit sur le premier et 90 sur l'autre. Voilà. Euh, par contre, vous pouvez tester euh, euh, commencer mes 30 jours d'essai gratuit dans un et faire... Et l'autre, ça peut être commencer mon essai gratuit. Clairement, là, vous pouvez. Et c'est justement très bien de le tester pour voir lequel peut matcher le plus. Donc, c'est clairement quelque chose que vous pouvez faire et moi, j'encourage en tout cas. Préconisez-vous le texte à gauche et l'image à droite. Alors, c'est un super cas parce que c'est une super question, Patrina. En fait, l'œil va focus sur la droite. Donc, on va logiquement, on va logiquement passer à l'action sur la partie droite. D'ailleurs, si vous allez sur Amazon, sur tous les sites marchands, l'appel à l'action, la joue au panier, tout ça, c'est sur la droite. Donc, je dirais que pour un site e-commerce, c'est ultra important et obligatoire même, que de avoir votre aj ajouté au panier et l'appel à l'action sur la partie droite, sur le un tiers de la partie droite, c'est juste obligatoire. Puisqu'il y a des normes dans l'e-commerce, et c'est cette norme-là. Dans, dans la home page, souvent, sur la page d'accueil, on voit souvent, donc tous les exemples que j'ai montrés, d'ailleurs on aurait pu montrer quelques exemples en e-commerce, mais tous les exemples que j'ai montrés, euh, ils sont sur la partie gauche, le texte est à gauche, aligné à gauche, avec le CTA à gauche. Eh bien, vous pouvez tester l'inverse, et vous verrez les résultats. Ça ne marche pas toujours. Généralement, on a une habitude de lecture, c'est parce que ça fait partie des, des habitudes, vraiment. Et du coup, on va, on va rester focus sur la partie gauche. Par contre, si vous arrivez à faire un centre-milieu, ça fonctionne assez bien. Et quand c'est partie droite, c'est tellement déroutant parce qu'on n'est pas habitué, que ça ne fonctionne pas toujours mieux. En fait, en termes d'actes, de, de passage à l'acte. Pascal bois pour les malvoyants et les non-voyants, comment mettre en place les CTA De quelle couleur Notamment pour les daltoniens Alors là, ça a toujours été une partie assez complexe. Donc ça fait partie en fait, des, des bases du, de la navigation, en, des process de navigation en fait, pour les malvoyants et toutes les difficultés de lecture sur les sites, sur les sites web. Euh, en fait, vous devez mettre en place sur votre site, donc il y a des, il y a des outils qui existent et qui servent à ça, qui le font assez bien. Euh, qui permettent en fait de, de valider que votre, euh, vos couleurs et autres soient euh, en adéquation avec euh, les daltoniens. Et du coup, qu'il y a bien le bon contraste pour que ça soit assez lisible. Entre le texte et le, la, la couleur de fond du bouton soit assez lisible pour qu'il y ait le bon contraste. Il y a également euh, des outils qui vont vous permettre euh, de faire en sorte que, les, que, que cette, cette cible, ou en tout cas euh, ces, ces utilisateurs... Euh, connaissent et qui permettent d'ajouter un petit bouton euh, sur votre site et qui, et qui va changer la couleur du site. Ils vont pouvoir choisir de l'afficher en noir et blanc, euh, d'afficher les boutons, de rendre lisibles les boutons. Voilà, il y a plein de choses comme ça. C'est vraiment parti de certains outils assez techniques à mettre en place au début, mais qui permettent d'améliorer significativement la, la, la navigation, en tout cas pour les malvoyants ou pour de delta Est-ce que vous avez d'autres questions oh. Alors, je vais vous montrer une petite astuce du coup, pour finir sur ce webinar. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un outil qui permet de venir modifier, de venir modifier, euh, de venir modifier en fait, son ses CTA et son site directement. Hop, je vous l'envoie. Ici, c'est Google Optimize. Et du coup, c'est un outil qu'on qu utilise qui vous permet en fait, de venir modifier directement votre site euh, sans avoir de connaissances ou de compétences en développeur. Et du coup, vous allez pouvoir tester vraiment, euh, venir modifier les textes, modifier euh, les boutons, les appels à action, les couleurs et voir quelle version fonctionne le mieux. C'est ce qu'on appelle en fait de l'A-B testing. Donc il y a plein de solutions qui existent sur le marché. Google en propose une, euh, qui est notamment gratuite sur la version de, de départ, hein, qui propose déjà assez de fonctionnalités sur sa première version. Et du coup, vous allez pouvoir faire des choses comme ça. Je vous montre en live. Vous pouvez créer des variantes en fait, de votre page d'accueil. Et du coup, quand vous allez sur une variante, hop, je vais arriver sur le site c'est un peu lent à charger c'est même très lent à charger mais du coup vous allez vraiment pouvoir si je montre ici en fonctionnalité non on voit pas ici venir modifier en fait votre vos boutons voilà, c'est bon ça a chargé donc c'est vraiment quelque chose d'assez simpliste il n'y a pas du tout besoin d'être développeur vous pouvez sélectionner une zone n'importe laquelle. Et imaginons que vous voulez essayer du coup une autre phrase, une autre approche ici. Bah vous, vous cliquez dessus, vous faites modifier l'élément, modifier le texte. Et là, vous pouvez faire hop, finalement je ne vais pas tester générateur, je vais tester créateur. croissance pour les entreprises. Et puis je ne veux pas mettre entreprise, je vais mettre TPE. Ou PME. J'ai fait mon texte. Je valide ma modification. Et du coup, Google va considérer ça comme une version 2. Section B, c'est une version 2. Et donc, dans mes, j'enregistre. Et là, je vais diviser mon trafic. Je vais diviser mon trafic en deux cibles. Une cible, 50% de mon trafic, par exemple, va voir la version originale de l'amour du web. Et 50% de mon trafic va voir l'autre version de mon site web avec mes modifications. Là, par exemple, j'ai fait quatre modifs. Il euh, faut éviter d'en faire beaucoup, surtout pas, parce que sinon, vous ne saurez plus quelle information marche le mieux. Donc, du coup, il faut une, deux, trois versions, c'est-à-dire un A, B, C, pas plus. C'est vraiment ce qu'il faut éviter. Et vous allez pouvoir vraiment voir ce qui fonctionne le mieux chez vous en termes d'appel à l'action ou de termes ou de, terme, de couleurs, parce que vous pouvez aussi... Euh, clairement, venir modifier directement la couleur d'un bouton sans avoir les compétences de développeurs euh, autres. Voilà. C'est un petit outil très simple, Google Optimize. Ça s'installe assez facilement, ça ne demande pas de compétences techniques et ça vous permet de tester immédiatement des nouveautés et des fonctionnements. Voilà, vous voulez changer le code couleur, vous pouvez directement changer... Enfin, ici, Tiens, je vais mettre du bleu. Il va récupérer les codes couleurs de votre site en même temps. Hop, je vais mettre un fond blanc. Bref, Il teste tout directement. Vous pouvez vraiment tester. Et peut-être que finalement, voir nos réalisations, euh, eh ben, je veux le tester en, en fond blanc, pour, en fond transparent pour ne pas le rendre trop visible. Voilà, C'est des tests qui peuvent être faits directement. Voilà pour ce webinaire. Est-ce qu'il reste des questions Est-ce que j'ai oublié quelqu'un Pas de questions sondage qu'on avait. Connaissez-vous votre taux de Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez, maîtrisez, regardez N'hésitez pas à répondre directement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous pouvez revisionner ce webinar en replay pour euh, revoir les différentes parties, les différentes sections, les différentes bonnes pratiques à mettre en place. Et je vous dis, à vendredi, bah, on vous dit, à vendredi 24, à 11h, pour faciliter la navigation de vos clients sur votre site. Merci à tous et à vendredi.